C'est ce si moi, euh, hein? si moi je vais acheter quel pack Hein C'est moi je vais acheter quel pack Et donc euh, là tout sur Fortnite, une petit game là. Alors si si vous abonnez à la chaîne et que likez et, et que vous actuez la cloche, regardez ce que je fais. en tout ça mais pas beaucoup genre voilà quoi et ça. Voilà, et cadeaux. Ensuite, je vais faire faire cadeau. Ensuite, qui est abonné Bah, le cas cache, il est abonné. Il n'y a que celui-là que je vous connais. Voilà, hop. HT cadeau. En mode cadeau. Et voilà. Je n'aime pas le code créateur parce que le code créateur, j'en ai pas trop envie. Ouais, j'ai pas trop abonné. Et là, du coup, euh, est-ce que t'as reçu le cadeau Euh. Tu m'en vas faire quoi Tu verras. Ok. Note. Attends, je vois dans la boutique de Euh... Est-ce que c'est est -ce est un, un... Hein est -ce est un skin Hein Non. Est-ce que c'est un skin C'est une note finale. C'est une danse. Attends. Note finale. Bah, au pire, attends, attends, il faut qu'on lance une game et, bah, au pire, tu veux qu'on fait quoi Je sais pas, bah, on fait duo Duo hmm. Non, non, non, un autre truc, je sais pas, le créatif, ou... Bah, d'abord on fait duo et après on fera du cré... Au pire, on fait aren't duo. Oh, oh, non, non, ah, non, non Vas-y, on fait duo, on fait duo je bien, c'est déjà bien du haut parce que je lag alors... Okay. Normalement en fait il y une vidéo sur un boost de la classe à 2 minutes mais en fait c'était à 1000p et à 1000p en fait la qualité est bugue Mon jeu est bugué, je voyais 30 images même pas je voyais 4 images par seconde Comme... En fait, il en fait, euh, euh, grosses... ouais, euh, enfin, bah, y a des youtubeurs là qui donnent des cadeaux. En fait, c'est c'est des c'est des concours fake des fois parce que des forrance. Et euh allez, bravo. Par contre, il y a des youtubeurs et un peu, voilà, euh je sais pas beaucoup alors voilà. Je je sais pas. Lesy ou missy. Lesy ou missy comme tu veux. Mystique. Mystique qui <rire> là. Normalement là-bas, il y a une quête à la cabine téléphonique. En fait, euh, les quêtes... Attends, il faut... T'as le basse ou pas euh, non, je l'ai pas. Ah bah, il fallait l'acheter pour avoir Superman. Mais j'ai pas de v <rire> Bah chaque je, je croyais que toi tu pouvais tout pigeonner quand tu veux. après si après après si tu me l'offres, moi y'a pas de soucis. Ouais mais non c'est avec l'argent. l'argent Moi je fais qu'avec des V-Bucks. Genre des skins. Des skins, euh, ça dépend combien on est d'abonnés. Hein. Euh, quand on est à 2000 au moins, je commence à faire des skins. 2000 j'ai des skins j'ai mis la et là on est loin Par contre c'est juste que vous euh, adorez tous des lives parce que les lives c'est ça qui a les plus abonnés je sais même pas pourquoi c'est une logique à bah, chaque fois que j'ai fait euh, des live euh, merci pour les 40 abonnés Bon les 40 abonnés pas à taper mais voilà c'est un bon débat de... Elliot ouais. Euh y'a Polate qui, qui m'invite. Ah là Attends y'a un pousse de bombier là. Par contre, désolé si je suis. Au pire, invite-le Polat. Toi invite-le. Non, bah non, je l'ai retiré, les amis. Parce qu'il y a ah un bouche. Attends, je l'invite. Non, non, non, non, non, non, non, elle m'a appris où Allez, hop, le truc. Allez, passe. bah attends, je vais je vais. Je vais, vais, vais l'écrire un message. je suis, suis éclaté. En fait, oui, si, euh, Attends, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Si quelqu quelqu en fait, oh non en fait, vais... Attends, est-ce que oui, là t'as fait la bien. vidéo Est-ce que la là t'as fait la vidéo, vidéo là et aussi, euh, Attends, il y a un, un, gars, Gamer, un gars, y a gars. Un est gars, il y a un gars. Un gars, mort. Des vidéos de Attends, il y a deux gars sur moi. Hein. <rire> ok. Eh, ah oui, ah oui, ah. Hey, l'autre il a un HP, hein. L'autre il a un HP. Attends, je l'ai fini au coup non, non, non, de pioche. Moi, je me mets des bandages tout de suite. La tête donc, je l'ai fini au coup de pioche maintenant. <rire> non. Voilà, je l'ai fini au coup de pioche. Regarde en bas. ne me dis pas, pas que tu vas mourir. Non, par contre, il y a un petit œuf qui est donc sur là, moi. Petit voilà. œuf. <rire> oui. Par contre, j'en ai fumé un, mais genre, toi, on est... Ah non, ils sont deux et j'ai à un live. J'ai quelques lags, mais ça fait pas beaucoup. Mais j'arrive. Non, tu dis pas ça. Eh mmh. euh, frère, quand on. Quand euh, je dis que j'ai besoin d'aide, c'est vraiment euh, d'aide. C'est de l'aide. Euh... T'inquiète. Oh ah là. Oh le con. Allô, guys. Non, mes frères, mais, frère, mais c'est quoi ça Je suis merde. Après cette game, j'ai vu dire Eliott. Par après contre, si il, vais... il me finit, s'il me finit, c'est un, ça manque. T'as qu'à gérer, Je, je prends ta carte. Toi, bien se passer. Ils, ils, voilà, ils sont combien Ils sont combien Un seul, un, un seul. L'autre, je l'ai. L'autre, je l'ai éclaté. Ah bah fallait le dire. Mais il y a deux personnes, qu'est-ce que tu me dis Comment il bug Wesh il bug Wesh il bug Vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et ça va top 32. Désolé, vais. proche du du top En début de game, genre t'es proche du top 1. Vas-y, retourne au salon. Yo ah Lucas, tu as quitté le groupe. À ta belle à Parce que généralement, bah, quand que m'a vu dans son ce groupe, c'est qu'il quitte. Officiellement, qu quitte. Mm. Right. Right. Elle est là, elle est longue, là. Moi j'ai claqué sur sa porte là de chez lui là. J'ai sonné et là chez lui. <rire> et la danse est la plus éclatée du jeu. Je reçois elle est gratuite, ça va pour les débutants. Voilà quoi. Attendez, j'ai joué en skin Bambi, rien qu'en skin Bambi, là, 4% pas les oh, Ça me rappelle rien du tout. Elle est là, elle est là, là. Elle m'aida ta Wonder Woman. Oh! Vous oh, savez quoi? On va jouer à la pousse. t okay. Oh, allez. allez, on espère qu'on sera un poster. Par contre, des fois, je vais faire des lives. Je suis balec, parce que non, par contre, à euh, 50 abonnés, je suis à ah, 50 abonnés. Je fais du Fortnite avec. La la là, elle est vraiment me I thought cul never a Vous êtes un agent. Je parie que là c'est le mec. Vas-y moi je vais me fermer tout de suite mes tâches. Ah comment on interagit avec le ah A? Ah, j'ai une classe là-bas. c'est vrai qu'on peut discuter. Combien Du ah, coup, les potes, euh, c'est la fin de cette vidéo. Je que vous mais parce que c'est pas moi. Elle m'a plus sauf que, bah voilà, les ne savent pas. Par contre, pourquoi le cadre est auto Bon, Du coup, c'est qu'il a faire Bye.